TV. Moi, c'est levé. Moi, c'est levé. Moi, c'est levé. petite anesthésie. Tu les tasses Tout va bien, hermano Un connard a essayé de me braquer. J'en suis occupé. Qui ça Un gars du coin Tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi, Pépé Écoute, j'ai un souci. C'est sérieux cette fois. Et hey, Crash, qu'est-ce qu'il y a cette fois C'est, c'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si, si je payais pas demain. Et c'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk. Même les rats de Haywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de Taule. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, V. je sais. Oh, quand est-ce que tu vas apprendre, bébé Dis-moi au moins que ton frère va bien. Ah, bah, comme d'habitude, tu sais. Alors... Euh, tu peux m'aider je vais parler à Kirk. Et toi, tu me devras un service. C'est un bon garçon. Il, Il est juste un peu partout. Vraiment. Les démons le suivent. Il s'arrache son main. Mais je lui dirai que vous regrettez. Et que vous voulez faire la Salut Kirk. Faut qu'on se parle. mais oui, ça fait une paye. Vas-y, crash, de quoi t'as besoin Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. Il te doit combien Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire, beaucoup. Un vautour avec des principes. C'est trop beau pour être vrai. Alors, joyeux putain de Noël, mon. Fous-lui la paix, d'accord Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de maudup qui n'a pas foutu de payer ses dettes Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. <rire> tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai gagné. Les affaires, ça va dans les deux sens, je comprends. Je te devrais un service. C'est tentant. Et j'ai déjà une idée, Premios. Mm -hmm. La caisse Premios, sur cette page. Il y en a que quatre comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Réfi. Deuxième au maire Rhine. La troisième à un loueur. Et la quatrième Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Si je fais ça, tu effaceras la dette de Pépé. Et bien sûr. Je tiens toujours parole, tu me connais. Y a pas plus simple. Tu piques la réfile pour moi. Et j'efface l'ardoise de pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de Lembers, le club où le conducteur de notre Rayfield t'aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Et comment je suis censé faire je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche deux fils et boum, c'est réglé. Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les t de Rayfield utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Rayfields de la ville Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens techos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors C'est bon pour toi T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à Lembers, dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez bien, faire. pas droit à un combat pour les. contraire. Je peux me le permettre Si tu savais... Enfoiré gros là. Hé Je vois aucun citron ou citron vert C'est quoi ces conneries C'est ça là Cherchez On parle aux jaunes du santo. Il meurt de se tenir prêt. D'accord Tiens, Regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Ouais. Home sweet home. Mmh. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que tu as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est, hein Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, là. Si tu me racontais maintenant... On va te déposer. Marcus, on y va. Qu'est-ce Qu'on va dans le glen, dépose-moi à l'Embers. Des prends la bretelle derrière le bar, je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus? Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot? Des plans par-ci par-là, rien de très gros, mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça n'a pas marché comme tu voulais, Atlanta, hein Je suis de retour, comme tu vois. Si ça avait été mieux là-bas, je serais resté. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. la voiture. Qu'est-ce qui se passe Les affaires. T'es Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Je te tire de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen, et on n'en parle plus. <rire> tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu Je suis sympa, non Dis Alors, un mot de qui... plus, connard Te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors T'as fini Je crois bien qu'il y a rien rajouté à, à cette conversation. Fais gaffe, Padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merde. Vas-y, Marcus. Je suis content de voir que t'as pas oublié ta racine. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdes dans le coin. Ils sont peut-être dès que ça voit le canon d'un flingue. C'est qui, lui Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu, et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son crasheur Je veux. Et il va le payer, ça, tu peux me croire. Arrête-toi là C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que y ailles. Numéro, ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, Padre. Je dois y aller. Que Dieu te protège. Non, mais c'est pas vrai. Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Rick, c'est un bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Hey. Je peux faire quelque chose pour toi C'est Kirk qui m'envoie. Je sais. Les caméras sont HS. T'as 20 minutes. Au bon boulot. Je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. C'est le moment de tester ta super tête magique. Ta confiance me bouleverse. Quoi On est riche. Maintenant, démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Oh. Eh ben, on dirait que ça va le faire. Pourquoi Descends de cette caisse. Waouh. – Tu chier Tu sais conduire. Maintenant descends. Hé hey, hein. Qu'est-ce que tu fous Catching Gladys. C'est fini Lâchez ah ah vos bon armes geste C'est fini pour vous Restez où vous êtes Les mains en l'air Pas de gestes brusques À plat ventre enculé Allez Jackie Wells, mon vieux pote de Heywood, t'as toujours pas retenu la leçon à ce que tu vois. Hey, officier Stins, ça fait un bail, hein? C'est inspecteur Stins. Même merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Ah ouais, ça vaut de me dire rien. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Heywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta langue bon, et maintenant, il se passe quoi Maintenant, vous allez au trou. Bande <rire> de rats. Allez, quoi, Steve Soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en, en avance. Ils eux, les voleurs Merde, de bas étage On les a appréhendés, monsieur Fujioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi Dois-je les relâcher, monsieur Je te le suggère de les balancer à la mer. Menoter et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution. Mais merde Bande d'enfoirés ah Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on n'allait peut-être pas s'en tirer. Putain, moi aussi. Stins, c'est pas un marrant. Mais au moins... il lui reste un peu d'honneur. Tu crois vraiment que c'est son honneur qui nous a sauvés Ouais. Enfin, ça le fait qu'il soit des Heywood comme nous. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City, en Rayfield, là. Ah, arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au coyoté, non Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce radégo Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un mot comme Kirk le traiter comme ça T'es pas au courant Il a le soutien des cartels. Les cartels Ah, non. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. Mais le cabron. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi Comme ça J'avais ton crasheur collé sur la tempe il n'y a pas si longtemps. Si t'es de mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune Sans rancune. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi sur nous. Je sens un genre d'alchimie, pas bah, toi. Allez, viens. Je crève la dalle. Ok, pour la bouffe. Je te suis. oh C'est Stanley qui vous parle. C'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves J'adore notre bonne vieille ville Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié vingt ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne pourquoi ils viennent tous à Night City alors Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa hein Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros hein, C'est ce qu'on dit en tout cas Mais on ne peut pas rester au top très longtemps la vie se consume vite quand on l'a par les debout Ou alors, quand on se prend une balle La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui Au oh, cimetière Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre À Night City La cité des rêves qu'on cherche, est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Pender Ross qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te... remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR Ok, pourquoi pas. Nous allons commencer par un entraînement en base du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat, et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre, et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration, et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres parfaits. Ils sont nuls en codage chez Militech. Par contre, la formation de troufions, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille Et au pas de course, allez J'espère que t'es prêt à te bouger les fesses... On va se faire une petite séance de tir tactique. Histoire de… s'échauffer. Ouais, je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Reste pas planté là, mets-toi. Oh. T'as été touché. Utilise un réanimateur pour te rafistoler. Toi dans la zone d'entraînement quand tu seras. T'as vu Il est venu avec des tunes cette fois-ci. Tu sais quoi faire mais. Boulot, mais... Va sur la plateforme pour passer à la suite. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Bon, on y va ou quoi Thank okay. you. Ce module d'entraînement t'apprendra... Fais déconner l'écran, en le piratant pour distraire le garde. Concentre-toi. Et l'écran, en le piratant pour distraire le garde. Corfo-ordure. Forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. Attention, il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Yeah. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel Éclate-toi Vas-y, fais péter la grenade. Toi, suffisait que tu débranches ton cerveau et que tu aux ordres, façon Militech. Sous mes ordres avisés, T'es un vrai, plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller, mais fais attention. Dans la rue, tu auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. Bon, on y va ou quoi